En nous, les paroles bon Dieu dans Jean chapitre 8, verset 36, le texte que nous avons pour le dimanche. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est un verset qui est très facile, que je crois que vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de mémoriser. Jean 8, verset 36. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce dit là avec moi Jean 8, verset 36 Jean 8, verset 36 Encore Vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc dimanche-là, nous avons commencé à parler de ça. et le sujet que nous débattons là, c'est Soyez libre. C'est le sujet ça que nous débattons. Donc, nous espérons que bon Dieu est capable de continuer à bénir le peuple à travers la parole. Donc, Jean, nous connaissons l'histoire de Jean déjà. Nous n'avons pas même besoin de faire un râle, mais nous sur Jean, qui était un disciple de Jésus, disciple que Jésus-Christ aimait en pile. Donc, Jean dit que l'ici, apôtre de l'amour, c'est euh, un auteur dans la Bible qui parle en pile sur l'amour, qui parle en pile sur le main. Donc, nous n'avons pas besoin de faire tous les détails. Donc, vous connaissez toutes les informations déjà et surtout, nous n'avons pas de gagner en pile l'heure devant nous pour nous capable de partager la parole de Dieu. Donc, soyez libres. Donc, élève qui l'école soyez qui ça mes amis mon qui l'école mon qui fait grammaire soyez, bon mon petit détail de soyez, qui veut blier Qui être qui là impératif donc nous connaissons que l'heure parler de impératif qui ça impératif là interpeller, il parler de yon ordonnance Jean-François Island dominant là yon Lord. Donc, soyez libres. Donc, dans le chapitre là, Jean chapitre 8, vous tout le chapitre là. Donc, tout commencé à lire à partir de chapitre 7 là. Donc, vous pouvez que gagné plusieurs enseignements, plusieurs interventions que Jésus lui-même lui a fait. Et il a parlé sous incrédulité juive. Après, il a parlé de lui-même avez dit que lycée lumière et comment que monde cap suivre lui il a pas marcher dans ténèbres donc il va gagner la vie il va marcher dans lumière et que juifio dit que puisque c'est lui-même qui rend témoignage de tête donc témoignage que lui rend donc il pas vrai donc te gagne un débat entre Jésus-Christ avec avec juifio donc, et dans le titre qui est en à partir de verset 31, il dit Les enfants d'Abraham. Côté que, juif juifs eux ont toujours dit que Abraham c'est papa, yo. donc ils croient en Abraham. Côté que Christ a fait un débat ensemble avec eux, pour dire que si ils c'est petit Abraham, mais comment ils ont gagné un comportement à l'endroit de, de lui-même. Donc, Soyez libres, et c'est dans des bassins que Jésus t'aillait avec Juifio. Dans verset 31, il dit Avec Juifio, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, dans le verset plus royal, après que Jésus-Christ ait fait une intervention, il y a plusieurs Juifs qui croient. Dans Jésus. Quand il y a un juif qui vient croire dans Jésus, Christ dit comme ça, c'est pour demeurer dans la parole. C'est ça qui a prouvé réellement que c'est disciples. Donc, réellement que c'est élève. Donc, nous connaissons disciples qui sortit dans mot latin qui se disciple, qui veut dire élève. Donc, il y a un qui suivent, suivi le monde, qui a suivi trace Donc, Christ dit avec Juf, ça c'est ça qui a prouvé réellement. Que ces disciples, c'est là où vous commencez à observer parole. Donc, dans le verset 32, il dit yo, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, puisque nous parlé de liberté, soyez libre, nous voulons attirer l'attention sur ça. Il y a un élément important Nous libre, c'est la vérité. Il y a un élément important qui libre, c'est la vérité. Et la vérité a découlé à partir de la connaissance. Donc, vérité abdèkou, abdèkou a découlé à partir de la connaissance. Donc, une fois que vous ignorant, donc, vous avez toute opportunité pour encore un en esclavage. Parce que Dieu pa ou pas l'ouvrir, vous pas de vérité, vous ne pas de la connaissance. Et juste, te dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc Jésus te dit, il y a vérité, avec la vérité, la vérité à franchir. Et il te répondu à Jésus, pour te dire que Jésus n'est pas esclave de personne, parce que c'est la postérité d'Abraham. Donc Jésus te dit, yo, en vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre, « Au péché est esclave du péché et c'est ça que fait dimanche nous te premier moyen ou capable libre il n'y a pas libre par rapport à lui même c'est le péché donc c'est le péché nous est libre par rapport au péché pour qui ça nous doit libre par rapport au péché parce que c'est pour ça même jésus christ est venu mourir c'est pour ça jésus christ est venu la ville pour te capable de rendre nous libre par rapport avec le péché. Donc et dans l'école dominicale, you il y fait en pile intervention un pile l'étude déjà sur le péché. Donc il expliquez nous qui le péché à lui-même lié, il origine péché qui qui le péché à dit. Donc et comment Jésus-Christ lui-même était lui, lui fini, bon Dieu te fait plein, pour te capable porter un remède avec ça qui est le péché. Donc péché ce n'est pas les âmes qui ont péché. Ce n'est pas ça qui vraiment péché. Ce n'est pas là le, où les âmes ou tu un monde, qui ça a fait péché. Donc, péché, c'est tout ça, bon Dieu, pas, vous voulez, vous ou fait Et tout ça, bon Dieu, vous voulez, vous faire ou pas, ou pas fait. C'est ça qui est péché. Donc, c'est ça qui fait parler de deux types, ou bien deux catégories de péché, de manière générale. C'est deux types de péchés, deux catégories de péchés que vous parlez. Vous parlez de péché par omission et péché par commission. Péché par omission et péché par commission. Péché par omission, dans omission nous j'aime le verbe omettre et péché par commission nous j'aime le verbe commettre. Ça veut dire péché par omission c'est l'heure où? où retirer. C'est l'heure retirer. Et péché par commission, c'est l'heure où ajouter. Nous regarde dans Jacques, pour que Jacques nous une définition de péché. Nous regarde Jacques, Hébreu, Jacques, Hébreu et Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 17, il dit, celui qui sait faire, ce, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un, péché. Ça c'est le péché par omission. Celui qui, sait faire ce qui est, ce qui, celui qui sait faire ce qui est, bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc c'est péché par omission. Donc ou connaît ça doit faire ou pas ou pas fait. Ça c'est péché par omission. Vous connaissez pas, ou connaît pas doit faire ou fait, c'est le péché par par commission. Est-ce que nous saisissons ça? Est-ce que nous n'avons pas déjà parlé de ça déjà l'église déjà? Nous n'avons pas déjà parlé de ça déjà, péché par omission. Péché par commission. Donc, nous connaissons que m'doure mes frères. Qui ça lié? est? Péché. Qui péché lié? Péché par omission. Nous connaissons pas du par mentir. Qui péché lié? Péché par. Péché par commission, péché par omission. Est-ce que nous avons un instant Nous connaissons, que de Rémifrem, nous connaissons par Rémiel, c'est péché lié. Mais qui péchait, c'est péché par omission. Nous connaissons, nous ne devons voler, nous voler. Ça lié, c'est péché. Pe, qui péchait lié, c'est péché par commission. Donc, qui s'est péché Péché, sauti. So y a un thème grec, tout le monde qui la Parce que nous avons un thème grec. Nous avons un thème grec. Côté élève, qui a fait pour vous, dans, dans, dans, dans si un mix, du savoir. Côté yo. Côté yo. Ben, ok, ma you, ne pas fait dire que nous Même si je ne vais pas faire quoi encore, ma you, ne est pas fait dire que nous Parce que nous sommes supposés répondre à ça. Depuis un lait. on élève la kaba? me réponds C'est Ama Amasia. Qui ça veut dire? Il veut dire le fait de rater le but. Ok? Le mot grec là c'est C'est le fait de rater le but, rater la cible. C'est ça, le mot ça veut dire. Donc le fait de pécher, c'est le fait de rater le but le fait de rater le but c'est ça même qui c'est péché donc Christ dans le plan de Dieu nous n'avons pas besoin de parler de toute histoire, péché, etc depuis, depuis, depuis le satan le talon contre Dieu, etc et puis l'homme dans le jardin d'Éden donc c'est des histoires que nous connaissons que nous, nous habitués avec l'histoire bien que nous ne sommes, sommes pas jamais habitués avec la parole de Dieu mais nous connaissons très bien histoire péché, côté péché à lui-même, lui sorti. Et comment, bon Dieu, lui-même, lui fait plein pour lui être capable détruire le péché. On nous lit dans Romains chapitre 6, verset 12. Romains chapitre 6, verset 12. Pardon à chercher. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc, point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il y a un verbe que j'ai utilisé dans le verset A comme vraiment, moi, verbe sale, innocent, le verbe régner. Que le péché ne règne. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Il dit que le péché ne règne. D'accord, mettons accent sur le verbe ça. Régner Donc, dès que vous parlez de le verbe ça, c'est un monde que le péché gagne toute autorité sur la ville. C'est comme si c'est le péché qui a dominé sur la ville. Que le péché ne règne. Donc, si le péché a régné sur la ville, c'est comme si c'est le péché qui vient tourner. Mais tout, c'est le tourner. Waouh. Qui est-ce qui a C'est un roi qui a régné? C'est comme si le péché a ou de prendre comme roi pour la vie ou. C'est lui qui a régné sous la vie Donc, la Bible a dit nous que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si vous lisez verset 1, il y a montré que en tant que chrétien, à l'égard du péché, nous sommes morts. Et puisque nous sommes morts à l'égard du péché, Paul dit comme qu ça que péché a, pas régné dans le corps qui est un corps qui mortel. Et dis-moi, nous avons pris un exemple pour nous te dire que qui possibilité qui pour un mort li, péché. Donc, c'était 0% de possibilité qui gagne Mais nous devons mettre ça pour nous te dire que, puisque l'apôtre Paul parle de faire régner. Si nous regardons dans, dans un genre, dans un genre, disons. Après, Jean a dit que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Qui cet est cet avocat C'est Jésus-Christ. Ça veut dire que pendant que nous encore ça, nous qu'avons péché. Nous qu'avons à péché. Pour le chrétien, péché a d'adoué un accident. Péché a un malheur qui arrivait à chrétien. Est-ce que l'Église a la même, s'il vous plaît Péché, il y a accident pour chrétien. Donc, ces mêmes gens, Vous prends un exemple de ça. Exemple, mouton ou bien cabrit, et puis porc. Mais il le cochon. les cochons. Deux bêtes, ça, deux comportements différents face avec la boue. Cabrit, là, ou bien mouton, Les pieds tu la boue qu'est-ce qu'ils le parce que ça n'a nature, Mais cochon, l'œil, là, la qu'ils soient le fait? Les rouler dans la bois, les baigner dans la bois, les est dans la bois parce que il confort, confortable. Il est confortable dans la bois parce que ça est dans nature. Li. Ça veut dire qu'il adapté à ça, ça fait pour lui-même. Donc, même gens qui abritent, les moutons, les pieds prennent dans la bois, ils couilles sous les pieds parce que ça ne peuvent pas tolérer le souli ces même mêmes gens nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est qu'on s'en face avec péché. Mais tu as supposé, parce que est-ce que c'est tout le monde qui est dans l'église là, qui prend distance face avec péché? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. C'est ça fait nous dit, soyez libres et soyez libres face à au péché soyez libre à l'endroit ou bien à l'égard du péché et y'a un monde qui dit que l'église qui a pratiqué le péché qui quitte le péché régnait dans la ville premièrement est-ce que les gens c'est chrétien? parce que un chrétien c'est un partisan de Christ deuxième deuxième élément Mounsa lit juste passé en bas pied le sacrifice de Jésus parce que la raison que Christ devait mourir, est mourir qui s'est fait mourir c'est péché mais si Christ vient mourir pour un bagaille et puis moi-même qui dis que c'est partisan de Christ et puis c'est ça que m'a pratiqué l'action la avec parole moi yo complètement opposé action avec parole moins. Ils sont complètement opposés. Pendant que Mdim, c'est partisan de Christ, et pourtant péché a régné sur ton cœur. Peut-être en pile fois l'Église a con une fausse conception de péché. Par rapport à ça, nous avons expliqué tout à l'heure. En pile, monde pense que péché, c'est l'homme tombe dans l'adultère. C'est l'homme tomber dans la fornication. C'est ça qui péché là. Mais il mentit pas péché. Doit ne pas péché. Fait zéro tourné neuf là pas péché. L'homme d'Elma, di de di m'a, ma dit -ce que c'est quoi le bouquet ça pas péché Peut-être que nous nous categorisez péché Nous disons que ça c'est péché, ça pas péché Ça puisque il fait bien, puisque arrange arrangé Puisque l'a cause, l'a fait Ça pas péché Mais ça peut-être qu'il n'y a pas un avantage Ça peut-être qu'il n'y a pas de défend là-dedans pas péché Mais est-ce que c'est ça que la Bible dit Bible n'a pas parlé de ça. Donc, c'est peut-être nous-mêmes. Dans Non, logique pas nous comme nous Qui a catégorisé par ailleurs, dans a une façon que bon Dieu lui-même n'a lui pas dit. Donc, maintenant, que péché n'a pas régné dans la vie. L'église évangélique, source de la grâce de bouger maintenant. Et péché, c'est un élément qui kokobe nous. C'est un élément qui paralysait nous. Qui permet que nous restions en place. Et c'est un élément qui permet que nous ne jouer les bénédictions de Dieu. Parce que bon Dieu, j'ai l'habitude à dire déjà, bon Dieu, pas mettre grâce sous grâce. Bon Dieu, pas mettez grâce sous grâce. Ça veut dire, pour jouer bénédiction, bon Dieu. Pour jouer faveur, bon Dieu. Pour jouer grâce, bon Dieu. Faut que vous retirez dans la vie tout ça qui comme grâce. Maintenant, vous ne connaissez pas qui place vous avez péché dans la vie. Vous ne connaissez pas qui position vous avez péché dans la vie. Vous ne connaissez pas si vous prenez péché ou vous mettez sous la caillou. Et pour vous dire que vous avez péché, couchez là, dormi, Vous avez une belle drassa vous avez installé confortablement. Vous ne connaissez pas si cette position vous prenez à l'endroit de péché D'accord si c'est comme ça On considère péché Mais le monde, quand ma chak, mon Dieu il y a, Quand le péché C'est de shooter péché devant Le de péché c'est bousculer De bousculer péché devant Parce que c'est péché Que l'humanité dans sa liée C'est péché Que l'humanité dans sa liée, là. Donc si péché met dans sa liée, Là est-ce que moi-même je moi peux jouer avec le péché? Est-ce que moi-même je peux donner le péché? Peut-être que gens qui sont dans l'église qui peut-être dit que puisque, puisque l'homme fait telle bagaille, je même pas peux pas rien une conséquence. et je dis de qu'il y a un mode de vie qui va mener, qu'il y péché qui va pratiquer, soit bon Dieu, pas jamais je peux dire qu'il que a un de bon Dieu, questionner la vie. Parce que moi gens je sont bon Dieu, ya, depuis, depuis le pencher sur le bon Dieu, qui est un sur les oreilles, li, depuis le sous-casement, bon Dieu est enragé, Zorelli, parce que Bible a dit petit bon Dieu mais c'est le châtier. Si on ne ne pas mettre deux vies que on vole, on la scène, on mute cher, ou non ou non tout ministère, fait toute activité, bon Dieu pas jamais dire un rien, parce que gagner gagner ça crée le châtiment et condamnation. Mound qui c'est petite bon Dieu ya, là elle fait un bagage, bon Dieu châtier. Encore un petit, on s'en dit ça. Bon Dieu, châtel pour pas condamner avec l'autre Dieu. Mais si là qui pas petit, bon Dieu, il a fait tout ça. Voyez, pied à gauche, voyez, pied à droite. Bon Dieu, pas dit rien. Parce que gayon grain jour qui est réservé pour lui. C'est le jour où il a pour recevoir. Condamnation. Question je vais me où qui place pour le péché dans la vie ou? place pour ba péché dans la vie. Et me ou gont l'autre conception de ça péché a. Ça ce péché ce n'est c'est pas les bras les couteaux à me piquer moun non, et pas ça péché Mais c'est tout ça bon Dieu m'a dit faire, pas fait. fait. C'est tout ça bon Dieu dit m'a pas fait et moi fait. C'est ça qui péché a. Le fait qu'on passe un jour par la Bible, son péché oui ou pas un jour et on pas la Bible. Là. Son péché grave. Vous passez un jour et on pas prier. Son péché terrible. Comment comprendre le péché, Matin? Quelle conception gagne de péché? Le fait que ça dit des frères, on pas qu'à dire devant. Ce n'est pas péché lié. Le fait que vous faut pas la accolade. Et puis, le cœur dit l'autre bagaille. C'est vrai, mais le cœur dit l'autre bagaille. Si l'Église avait prospéré, si l'Église avait grandi, si l'Église avait puissant, nous supposons chouter péché de yon. Chouter péché de yon dans la vie. Chouter le Bousculer péché, mettez dehors. Nous pas douez amis pêché. nous amis péché. Nous devons être libres face à péché. Parce que si nous pas libres à péché, nous esclaves notre bagaille. Et deuxième bagaille que nous nous disons face avec la maladie. Et péché sont maladies. Péché sont maladies. Que péché habite dans la vie. Où. Donc, ou ne recevoir la liberté face à la maladie. Vous ne recevoir la liberté face à la pauvreté. Vous ne recevoir la liberté face à l'envoûtement. Que péché pas régner dans la vie. Jeune garçon, bah ne qui péché ou t'as pratiqué. Jeunes filles, bah ne qui péché ou t'as pratiqué. Mathéon mettent déposer le temps parce que péché ne mettra pas nos crasse-côté dans l'enfer. péché ne mettra nos crasse-côté que mettons loin, mon Dieu. ma ne qui péché a pratiqué. Il n'y a pas un tel impraticable. C'est comme si pour une vie naturelle. Il n'y a pas un tel impraticable. C'est comme si c'était une vie normale. Il n'y pour une vie seconde nature. Il tellement cuite dans où il est tellement incrusté dans la vie. C'est comme si il est naturel. Malgré tout le message que vous tendez, vous tellement habitué avec elle. Ou pas qu quitter. elle. Vous voulez prendre une décision pour quitter elle. ou fait une ou fait semaine. Vous pas là-dedans. Ou ne pas commettre lui. Après semaine, on tombez encore. Parce que le manque spirituel est faible. Genou spirituel ou les faiblis Tout ça dans la vie ou qui n'est pas dans la volonté, mon Dieu, matin. Que le Saint-Esprit bouillie en don. Que le Saint-Esprit bouillie en don. Tout ça dans la vie ou qui contraire à la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit bouillie en don. Pour jeter au matin. Tout ça qui est dans la vie qui est un péché ou la gloire à bon Dieu, qui empêche de vivre la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit bouille en dehors matin. Hein, pour jeter de loin. Pour jeter au loin. Parce que vous tellement habitué avec elle. Vous sentir normal. C'est ça le Saint-Esprit qui est en flash. Qui vous saccage en dedans qui vous ses entrailles pour jeter ça de côté que cet esprit de Dieu un travail dans la vie nous chaque matin pour permettre que tout ça nous dévouer, qu te, nous pèquer, qu te nous quitter, quitte nous pas quitte, quitter que nous quitté au matin Tout ça nous, déjeter, nous encore, te jeter nous de ramasser encore que nous jeter au définitivement matin Qui ne va pas qui la vie, leur déposer ces cadres pas présence bon Dieu bon Comment présence bon Dieu bon Que bon Dieu donne force nécessaire Que bon Dieu donne grâce nécessaire Ça dans la vie on pas quitter au connelle fois chaque chaque semaine moins chaud en de prier, mon Dieu nous la caille, mon Dieu après, après, après quelques temps moins je dit me frette comme bloc de glace que bon Dieu aide-vous parce que ôter a dit si vous voulez casser toute vie cotes vieux péché, il force dans son Christ si vous voulez vequer sur toute méchanceté, que force dans son Christ Quelle force dans son Christ Que force dans son caille Si le péché s'accompagne devant nous, quelle force dans son Christ Facelle devant nous. Quelle force dans son Christ Libre face à la maladie. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mettre mes souspoids qui dit, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Libre face à la maladie. Maladie qui a plusieurs facettes, mais il y a plusieurs catégories. Il y a de maladies qui, c'est de maladie physique de maladie physique c'est une sorte de symptôme ou de signe qui manifeste dans le corps tout le monde ou bien ou bien vous sentez ou vous physiquement ou pas en forme vous sentez physiquement ou pas à l'aise maladie capable aspect physique les capable aspect Psychologique, il est capable de un aspect spirituel, il capable aspect mystique. Parce que nous ne pouvons pas ignorer ça dans le pays. Maladie spirituelle, maladie physique, maladie mentale, maladie surnaturelle. Et on même même de, de maladie psychosomatique. Maladie psychosomatique là, c'est un bail qui est tellement dominé dans la pensée, et puis il reflète, il manifestait sous le corps. Psycho, c'est à l'intérieur de l'esprit. Soma, qui, qui fait référence avec le corps. De maladie psychosomatique. Donc, bon Dieu voulait que l'église la libre fasse avec quel que soit type de maladie que tu es capable de faire. Bon Dieu, voulait nous libres. Regardez même du matin. Il y a deux façons de façon à vivre. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous vivre comme ça. Il y a deux façons de façon à vivre. Premièrement, c'est l'ignorance qui nous fait vivre comme ça. Parce que nous n'avons pas de connaissance de la parole. Nous n'avons pas de provision que Dieu fait sur la vie. Nous. Puisque nous ignorons face aux promesses de Dieu. Nous n'avons pas de réclamer. Ça, bon Dieu t'a déjà fait mettre là pour nous. C'est comme si je disais que c'est un papa qui est petit. Et puis papa a fait tout bien mettre là pour petit là. Papa n'est pas là. Et puis le petit là la fini. il n'a pas cherché qu'on est qui sa papa t'a en fait mettre là pou pour lui. Il doit vivre la vie misérable. Il n'a pas fait qu'il pour le pas. Alors ce que papa, il n'est pas en fait tout ça. Mais tu là pour lui. Mais puisqu'il pas connaît, il n'a pas eu opportunité pour lui jouer. Est-ce que l'exagère s'il vous plaît? Puisqu'il pas, pas connaissance de sa papa, il n'est pas capable de jouer. Donc c'est de même pour nous comme chrétiens. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, c'est comme si Christ lui-même, le fait qu'elle vienne mourir pour nous à la croix, lui fait toute provision, mettez là pour nous. Il mette toute bagaille disponible pour nous. Mais maintenant, pour nous jouir, il faut que nous avons connaissance de nous. Vous avez venir à l'église ce matin. Il hein? faut so que nous aions connaissance de nous. Donc, situation à vivre. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous vivre comme ça. Mais c'est l'ignorance qui est nous dans le cercle vicieux que nous y avons. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu ne passer' dans vie ou que ou, ou d'accord. C'est vous-même qui êtes d'accord. Mais bon Dieu t'est que en fait en faire plan déjà pour ne pas te vivre dans ça, on vivre là. Donc vous-même, vous so, avez connaissance de plan, bon Dieu, et puis pour saisir, pour réclamer. Vous pour, devez l'Église l'église, pour réclamer tout ça bon Dieu vous es avez que en faire pour vous. Regardez, vous ne pouvez pas on le faire encore. Parce que le sacrifice de Christ, il est complet sacrifice cristal, complet. Donc, je ne peux pas faire ça moi-même, pas avec Professor Je suis seulement là pour me réclamer. Je suis seulement là pour me réclamer, ça n'a pas fait pour moi déjà. Je suis là pour me réclamer. Je suis là pour me prendre dans mes ethnies qui étaient volé Je suis là pour me rappeler, pour me racher. Dans mes ethnies qui étaient volé qui étaient kidnappés. C'est ça me pour me faire. Qui va demander bon Dieu, bon Dieu, fais-le déjà. Qui va chercher la caille, bon Dieu, bon Dieu, baroule déjà. C'est prendre pour prendre. C'est saisir pour saisir. C'est toujours histoire de Daniel. Daniel fait une prière, bon Dieu exaucer prier Daniel. Bon Dieu un ange pour réponse réponses à Daniel. Et puis, les esprits méchants dans les lieux célestes, à bataille avec les pour empêcher la réponse. Daniel arrive et joigne Daniel était dans la prière. Daniel a frappé. Il continue à frapper. Bon Dieu dit Daniel, moi, réponds-nous depuis même là. Ou t'es relève maintenant Qui bagaille, bon Dieu, qui en bat où déjà Ou supposé réclamer dans le combat spirituel dans le combat spirituel où de réclamer au lacai mon dieu parce que mon dieu est déjà peut-être dans l'ignorance ou vous continuez à demander ça c'est dans l'ignorance vous continuez à demander mais nous avons tout toute monde pleinement en Jésus-Christ matin soyez libre face au péché soyez libre face à la maladie maladie physique maladie physique maladie spirituelle les gens qui ne peuvent pas prier. Les gens qui ne peuvent pas chercher mon Dieu. Les gens qui commencent à courir sur la route là, vous Pour Dieu veulent nous libres maintenant. Toutes les gens qui sont sur la route, ils sont tombés, Dieu veulent nous face à vous maintenant. Les dans l'esprit. Les da gens qui ont une capacité pour pou lire l'esprit. Vous avez commencé dans l'esprit malade. Toutes pensée, sont pensées négatives. Toutes pensées sont penchées vers le négatif. Toutes pensées sont penchées vers le bon côté, qui sont toujours le mauvais côté. C'est une sorte de maladie dans la pensée, maladie mentale. Et tout monde qui a courir dans la rue, ce n'est pas là qu'il est sorti pour arriver là. C'est tout un long processus qui permet que en pile arriver là. là. Peut-être que les gens qui sont malades, c'est par rapport à une situation à traverser. Qui est tellement dominé, qui est tellement bouleversé, qui vient attaquer psychologiquement. Il y a des gens qui qu'elle une expérience que a fait dans la vie. Là. Et par rapport à expérience, ils est toujours nourri de pensées négatives dans la tête. Là. Et ça a fait une ronde malade au niveau de l'esprit. Et en pile oui. fois, les ça ne sont pas connues, les gens ne sont pas connues. Mais bon Dieu qui contrôle toutes les bagailles matin. Parce qu'il n'y a aucun paramètre qui échappait avec la puissance de Dieu. Maladie surnaturelle. Pour Dieu, il faut nous libres par rapport à matin. Et il y a des maladies surnaturelles. Des maladies que... On fait esprit bail qui manifestait dans corps. Qui de maladie ou gagne, c'est pas dans le dormi. Ya. Soit on vient de piquer. Soit on vient de couvrir dans ouais ouais ouais on vient de coucher avec. Et puis depuis le ça, on a des choses qui ont développé. On malaise des malaises je ne sais pas combien de gens qui comme ça la matinée. Je combien de gens sont malades. C'est par rapport à les en ils sont Par rapport à ont mangé, ils sont malades. Je ne sais pas combien de gens sont malades. Qui passent les étapes comme ça. Mais quel que soit le type de maladie que vous avez, bon Dieu, déclarer que vous êtes libre et la liberté à la Soyez libre face à la maladie. Maladie ça, les fatigué trop longtemps. Maladie ça, on dépose trop de corps pour les docteur. Maladie ça, on fait trop d'examen pour lui. Elle On envoie spécialiste pour maladie ça. Elle doit lire matin, au nom de Jésus face avec maladie ça. Il de maladie que maladies qui ont gagné. Elle a gagné tout médecin. On n'est pas jamais marcher. Au a des fois tout malade dans le corps. Mais quand il y a un médecin, il pas de rien. Vous faites dans le laboratoire, tout ça, vous fait, vous faites, le médecin ne dit pas de rien. Comment faire fait le médecin, vous pas Kaman, médecin de rien, alors que vous même, physiquement, vous vous malade. Physiquement, vous ou sentez, vous ou ou pas sentez pas bien du tout, mais le médecin ne dit pas de rien. contre, combien de gens qui sont malades et nous sommes sans toi. Il dit C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et qui guérit toutes tes maladies. C'est tant de bon Dieu, tant une maladies qui est curable Mais pour lui, pas de maladies qui sont incurables. Pour mon Dieu, pas de maladies qui sont incurables. Tout type de maladie. Il est spécialiste pour tout cas. Mon Dieu, Flo, libre matin, Parce que c'est pour ça que Christ est mort. Pour me libre. Christ est mort pour me libre. Si Christ est mort pour me libre, je ne vais pas vivre en esclavage. Je ne suis pas là pour me je ne suis pas d'accord pour me maladie, malade, je suis maladie pour me Je Je ne pas progresser il ne faut pas avancer ce pas volonté mon Dieu pour demeurer la dedans c'est pour lire matin au nom de Jésus c'est pour l'Église lire matin au nom de Jésus tout le monde qui est malade dans la salle là, mater, que la main de Dieu touche, quel que soit le type de malaise qu'on as gagné problème dans le rein problème dans la foi problème de kiss, problème de problème dans le cerveau problème dans les yeux, problème dans les pieds que que soit côté de Dieu matin. C'est pour que vous voyez matin. Soyez libre. Face à la maladie. Soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre. Si vous dans une histoire, l'école. aimez l'école. Si vous avez un déjà, vous l'école. Si on fait deux jours mal l'école, vous restez trois jours dans la pédule. Parce que malade, je ne pas aller l'école. La caïmone est un paquet de médicaments. Parce que chaque médecin, moi-même, moi, ba un groupe de médicaments. Fini par eux, on n'est pas jamais passé. Tout élève, l'école, c'est comme la caïmone. Parce que chaque femme parle l'école toujours venue la calabre, ou est ouem. Et puis, il y a un jeune, il y a un frère de l'église, Chaque l école va l'ouvrir. Il m'a l'enchaîner. Il m'a prier le Seigneur. Le Saint-Vin fait neuvième reposé poste en 9e manqué pas passer. Puis il m'a fait 3e, mal en jeune m'a prié le Seigneur. M'a dit "Bon Dieu, troisième, 3e c'est en classe, c'est en classe qui est difficile." M'a prié, m'a dit "Bon Dieu, j'aime te faire année 9e, n'aime pas faire comme ça. fais une grâce, bon me santé pour ne pas perdre un jour de classe." L'en jeune non, m'ont dit "Crois m'a prié, m'a lamenté, m'a cherché la face de Dieu." Me fait année je fais, le troisième. Comme je fais le troisième. Je fais le troisième, je fais le second, je fais le seconde, je fais le philo, je fais l'université. Je ne vais jamais rater un jour pour me pas à l'école pour cause de la maladie. Si je ne à l'école, c'est soit pas gagné, ou bien je vais avoir un autre problème. Mais jamais c'est maladie qui me parle. Il y a le temps pour révolter matin, Il y a le temps pour dire que maladie ça. Ou fatiguer. Il est temps pour dire que la, la douleur est fatigueuse. Il est temps pour parler de la maladie. Pour parler de la douleur qui est fatigueuse. Pour dire que la douleur est fatigueuse. Je dis à mettre dans la vie mais, au nom de Jésus. Soyez libres face à la maladie. Je ne sais pas quel type de maladie. Je ne sais pas quel type de maladie qui a proroger la vie. Je ne sais pas quel type de maladie qui a maigri sous pied. De maladies qui font perdre appétit qui font perdre sommeil recevoir liberté contre tout type de maladies ça est au matin au nom de Jésus prends autorité au nom de Jésus maladie qui t'a prêt le former en dents que yo que, que, que disparaître au nom de Jésus même sa pote là qui t'a le former on fait opération pendant l'année. Regardez par la puissance de Jésus. Moi, je ça matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que des plans sont mis à faire contre la vie ou qu'on ne connaît Mais sous l'inspiration de l'Esprit, on peut défaire avant même que ne fasse. Ou anticiper. Ou défaite par anticipation. C'est pour l'église en bonne santé. C'est pour l'église en bonne santé. C'est pour l'église en bonne santé. Physiquement, c'est pour l'église en bonne santé. Psychologiquement, c'est pour l'église en bonne santé. Moralement, c'est pour l'église en bonne santé. Et aucun démon, aucun démon, pas de pouvoir matin. Pour mettre maladie dans la vie. Quel que ce soit mon monde qui te recevra une maladie, soit endormi, le dormi, déclarer au nom de Jésus ou recevoir une guérison matin. Quel que soit la force démoniaque qui te fait en captivité, qui t'a rend malade, qui te rend pas avancer ou paralysé déclarer ou guérir matin ou guérir matin si tu crois tu verras la gloire de dieu si tu crois tu verras la gloire de dieu si on croit ou guérir ou guérir tout bon si on croit ou guérir ou guérir tout bon au nom de jésus si on croit recevoir guérir ça on recevoir dans le nom de jésus Au nom de Jésus, que recevoie ma terre. Que recevoie guérison ma terre. Alléluia, fais mes yeux pour aller prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sous quand on combat qui t'a fort mal. Sous tes côtés t'a fort mal. Regardez on mettre les mains sur les Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous tes goncôté, au tes gonc malaises. On mettre les mains sur les même au nom de Jésus. L'esprit de Dieu est là, l'esprit de guérison. L'esprit de guérison est là ce matin. L'île a pour guérir tout le monde qui était malade, malade dans pensée, malade dans corps, malade dans la malade dans les yeux, malade dans les oreilles. L'île a pour guérir. Au nom de Jésus. Sa mes yeux et quoi, quoi, quoi, quoi. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur nous a devant Avec l'église sous la grâce de Bogé. Chaque monde qui est dans la salle-là, Seigneur Dieu puissant, qui peut être malade depuis des années, qui a une qui douleur, qui a une démangeaison, qui, qui, qui, qui a une bagaille, Seigneur, qui contre qui salle soyez soit on sentit la machine encore. Y a sorti la marche en pied, y a dans la marche en tête, y a sorti la marche en main, y a par contre qui s'allie, Papa Martin nous a approché devant, yo, avec Mounsaïo, avec Mounsaïo, jeune fille sayou. jeune garçon çaïo, Monsieur çaïo, Dame çaïo, cher Seigneur, nous approchons approché devant yo, avec le ou dit nous pour nous proclamer la guérison, Pas contre Moun qui malade, mais on veut nous cher Seigneur, Pas contre Moun qui malade dans ça là, mais on veut nous et nous prions même pour ça qui n'est pas présent dans salle là soit qu'il a caillou qui malade soit il a caillou qui souffre n'a nous, cougnia même seigneur entend même souyo entend monsieur près que nous qui là son tonton nous qui malade son ma nous qui malade c'est un frère nous qui malade c'est un cousin nous qui malade c'est un petit nous qui malade papa n'a mandé pas touché nous qui là pas touché au côté au nom de Jésus Touchez peuple ça, guéris peuple ça, guéris peuple ça, guéris au nom de Jésus, guéris au nom de Jésus, guéris au nom de Jésus, guéris au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus, guérison au nom de Jésus, guérison au nom de Jésus. Même Jean-Fab, femme bête de santé touché, ou. à l'instant de recevoir guérison, qu'il y a même papa pendant un passé dans sa là. Oh, Alléluia, pendant va passer dans sa -là. Oh, là, papa, guérison touché ou, par la foi, guérison touché ou, par la foi, guérison touché ou, par la foi, guérison touché ou, par la foi, et à l'instant même, il y a pour recevoir guérison, il y a recevoir guérison, il y a recevoir guérison, il y a recevoir. Il y a pour ce guérison. Il y a pour ce guérison. Il y a pour ce guérison. Il y a pour ce guérison. Il y a pour ce touché, guérison. Il y a pour jésus guérison. au nom de pour ce Nazareth. Touchez, touchez, touchez, touchez Seigneur, touchez, touchez, Quoi que vous guérison pour maladie ou là. Quoi que vous guérison pour maladie ou là. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre. Soyez libre, l'église de la grâce de Bauger. Soyez libre. Soyez libre, l'église de la grâce de Bauger. Soyez libre. Soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre. Soyez libre, soyez libre, soyez libre. Ga maladie, ça, les êtes dans le wall, de monde Jésus, Matei. Tout est ça, c'est pour maintenant dans Wally. C'est pour maintenant Wally, oh. C'est pour maintenant Wally, Mateo. Oh. Parce que bon Dieu parlé. Bon Dieu parlé. Bon Dieu parlé. Alléluia. Vous pouvez acclamer parce qu'on recevoit Mateur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. alléluia, alléluia. Alléluia. acclamez-le comme un signe de remerciement. comme un signe d'approbation. Ou approuver, par dit. Ou approuver et recevoir. Ou approuver et recevoir. Ou approuver et recevoir. Au les sont nom. le sont pas en nom. On va le en On va le que va le va le va le nom. va qu'il il recevoit ma peur que lui Jean quoi là que lui veut Jean là que lui Jean quoi là Jean recevoit là et qu'elle fête la vie que un témoignage ma que un témoignage ma que mon Dieu ba un témoignage que le ba un témoignage que le ba un témoignage que le ba témoignage que le un témoignage au nom de Jésus